Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue avec vous. Même jeudi nous retournons encore. Ça fait quelques temps que nous partons avec vous pour pas proposer de t'y causer dans la Bible. Je là, nous parler d'un un sujet qui est extrêmement important pour les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants et les non-croyants également. Quelle est votre espérance? Quelle est votre espérance? Est-ce que vous aspirez à vivre une vie? Et quand vous serez mort, une vie céleste ou une vie terrestre Où irons-nous lorsque nous serons morts et ressuscités Parce que nous ressusciterons tous, et soit pour le jugement ou bien pour aller vivre avec le Seigneur. Est-ce que nous allons vivre avec le Seigneur dans la cieux ou sur la terre Donc c'est ça notre espérance. Donc, et si nous vivons, c'est parce que nous espérons que et notre corps sera... Nous serons morts et après nous serons ressuscités pour aller vivre avec le Seigneur. Est-ce que, avec le Seigneur, dans la cieux ou bien sur la terre? Donc, c'est une question que un pile chrétien a posé. Donc, c'est ça que nous allons jeudi je dis à la, dans l'étude biblique, nous, et pour nous parler de espérance de vie, espérance d'un chrétien. Alors, celle que nous parle commencer, ouais, nous parle ouais, ça, à la lumière de la Bible, bien entendu, et nous ne pas essayer trop long avec vous, et nous ne ouais, nous pas toujours porter des petits messages assez courts, intéressants, précis, sauf que nous-mêmes et, et, et, et essayer d'étudier la Bible, parce que nous ne pouvons dire rien sans que nous ne pas appuyer avec des versets de la Bible. Malgré qu'il y a plusieurs interprétations, il y a des religions qui parlent non que, et, nous, que ouais, nous ne vivre que sur la Terre. Et, et c'est seulement 144 000 personnes qui peuvent vivre dans la terre. Il y a une pilote religieux qui dit que, que c'est seulement dans le ciel que nous allons vivre, et que la terre-là, n'est pas faite pour nous-mêmes. Bon, nous parlons de ça tout à l'heure. Et qui, bah, nous allons faire en gros, et assez rapide, nous parlons de la de gens que, et, après la résurrection, qui gèrent nous-mêmes. Ça, nous parlons d'abord, nous parlons que lorsque, par exemple, nous parlons de mourir, qui gèrent nous-mêmes. Et, nous et là nous font un petit coup d'œil dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35, pour nous voir. Pour nous, ouais. Voilà, nous allons commencer ouais, et nous, verset 1 Corinthiens 15, verset 35 qui dit nous. « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils » Donc c'est verset 1 Corinthiens chapitre 5, c'est la question qu'on se pose, qui vient nous pourra ressusciter, avec quel corps que nous va ressusciter Là, nous regardons, par exemple, suite verset par exemple, n'a pas, ben, c'est à partir de verset 42, qui répond avec question ça. Ainsi en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ça veut dire sans faute, sans et vraiment pécher la donne. Donc, tout notre péché sera anéanti et notre corps sera ressuscité. Vraiment, un corps avec un corps incorruptible. Donc, c'est là que nous parlons que, et à la résurrection, que pour nous capables de joindre Jésus-Christ, il faudrait que le corps qui, qui est nature, péché la dedans il ressuscité sans péché, avec un corps glorifié, un corps incorruptible, sans faute là -dedans. Donc c'est ça que verset ça bano à nous, qui permet que, par exemple, pour nous que faut pour nous joindre bon Dieu, nous ne va pas joindre avec le même corps, nature, péché ça Donc nous besoin de passer par la mort, qui est une étape essentielle, et de moyens pour que le corps soit capable de transformer. Et nous avons aussi, parce que et pas tout le monde qui est parce que la Bible parle de nous, on a été salonicien, comment, et nous avons pour nous, et puis avant. Mais sans que nous ne soyons pas nous ne mourrons pas tous, parce que nous avons certains, là-dedans, qui pourront ressusciter de façon vivante, mais quand ils pourront également pour le transformer, et il pourront le gagner et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette espérance que nous avons, espérance à, est-ce que, par exemple, est-ce est que c'est nous les chrétiens seulement et qui parlent gain type d'espérance à la chrétienne, c'est-à-dire ceux qui sont là avec Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ et qui seront morts et ressuscités pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est-ce que c'est nous-mêmes seulement qui est concerné? Et les anciens? Ceux et qui étaient là avant nous, Abraham, Isaac, Jacob, et tous ceux qui ont vécu ensemble avec eux. Quelle est leur espérance Est-ce qu'ils ont même une espérance céleste Est-ce qu'ils ont une espérance terrestre Comment ça va aller en vrai, à la lumière de la Bible, comment est-ce qu'ils ont même une même espérance Espérance, ça veut dire que ça que vous avez aimé, venir avec Jésus-Christ, avec foi que nous gagnons Jésus-Christ. Pas oublier que signification de la foi, c'est une ferme espérance. Elle dit que faut espérer ça que Jésus-Christ promettra ça que la Bible parlait de la Bible, de, de, de dans la Bible. Donc c'est une ferme espérance, espoir. Donc quelle est votre espérance dans la Bible. Nous vaudrait ça à la lumière de la Bible. Nous voir par exemple Abraham et comment lui-même qui type d'espérance qu'il détenait. En nous regarder par exemple dans Hébreu, et 11 versets, versets 13 à 16. Regardons d'abord verset 13 qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont morts, tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Donc, il a parlé de les anciens comme Abraham, Isaac Jacob. « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Et après, il dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Donc, une espérance céleste, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, c'est-à-dire la cité céleste. Voilà l'espérance que et, monsieur les anciens ont eue également et puis dans le livre de Job également Job chapitre 19 à partir du verset 25 et à 27 il parlait également de ce type d'espérance il dit mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite et se lèvera quand je n'aurai plus de chair je verrai Dieu je le verrai et il me sera favorable mes yeux le verront et non ceux de notre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. C'est cette espérance que ils ont eu également les anciens Job, Isaac, Jacob, Abraham, etc. Donc, Mounsao, c'est espérance, ça que vous avez pour aller vivre avec le Seigneur. Donc, vous-même également, vous pour aller vivre dans le Seigneur. Nous parlons à partir de quel moment Mounsao déjà avec le Seigneur. Nous parlons de ça un petit peu plus. Donc, espérant ça, c'est fait non seulement pour nous, les chrétiens, et, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont connu Christ. Parce que, et, et, nous ne savons pas que nous avec deux yeux, Christ ne peut pas venir, mais y a eu espoir à la venue de Christ. Mais nous-mêmes, nous connaissons que Christ est venu. Nous-mêmes qui vivons après le passage de Christ, la venue de Christ, nous connaissons que est venu les mourir sur un bois du euh, le Calvaire, les bais venir pour nous, et nous sommes certains que les dit que la prête Donc, les paroles-là, les effets chers, les venir eh, auprès de nous-mêmes, même s'ils si les avaient auprès de ces siens, c'est-à-dire les juifs et les Israélites, ils n'ont pas reçu. Mais nous-mêmes, nous sommes sûrs, certains, qui croyons en Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, que nous-mêmes, nous, croyons nous, euh, que Jésus-Christ retournait, il a, l'a retourné, et il l'a retourné, vient chercher nous. Donc, c'est ça, notre espérance est céleste. Donc, pour aller vivre avec lui dans les cieux. Et nous parlons d'un autre verset encore qui est assez intéressant, dans 2 Corinthiens, et chapitre 5, verset 1, à 2. Qui dit quoi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 Céleste, là que nous allons vivre avec Dieu et nous serons là avec lui. Et, et pour tout temps. Domicile céleste. Nous j'ai annoncé deux questions et, par, qui étaient posées par les saducéens Comment que corps nous braillait lorsque nous serons et ressuscités Et puis, et, qui genre de monde que nous allions. Matthieu, chapitre 22, verset 29 à 30, et bien, parlez-nous de verset ça. Donc, ça du Seigneur. Tu as essayé de piéger Jésus-Christ. Tu as posé ces deux questions. Et puis, même disciples tu as demandé et question ça. Comment nous valier lorsque nous serons ressuscités? Parce que même, ça du Seigneur, pas de quoi dans la résurrection. Donc, il y a te dit que, par exemple, et, ça pose Jésus-Christ question, si on prend une madame, et qu'on ferait paraître, il y a une mourie, fait une madame, non? Et puis, on l'autre frère encore, madame, il mourir, on l'autre ferait prendre. Donc, jusqu'à sept passés sur les mêmes. Et pour qui est-ce à la résurrection que madame ça ça aller Donc, c'est une question assez bête. Et Jésus-Christ répond, répondu là pour ça, dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 29, qui dit on qu'on en, s'enlise ensemble. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans le ciel. » Voilà, et verset ça, expliquez-nous parfaitement bien comment nous serons. Nous serons comme les anges. Ça veut dire des êtres spirituels. Des êtres spirituels, des êtres avec un corps glorifié, des êtres parfaits comme les anges. Et donc, on a parlé déjà un petit peu sur les anges. Vous savez, vous savez très bien que les anges sont des êtres assez puissants et les anges sont des êtres sans défaut qui sont là que pour adorer Dieu et qui sont là aussi pour le service des hommes sur la terre. Donc, vous serez comme des anges, c'est-à-dire avec un corps glorifié et un corps spirituel. Donc, ce n'est pas une question de euh, nous voir là, avec même quand nous là, voilà, nous parlons vraiment madame, nous parlons à monsieur, etc. Et puis, y a là, nous pensons que et, et, à la résurrection, nous allons voilà, continuer à vivre, gens que nous allons voilà, vivre là. Donc, c'est ça, et votre espérance, c'est d'être euh, ressuscité, mais avec un corps incorruptible, avec un corps glorifié, avec un corps spirituel. Bien entendu, nous ça dans le chapitre dans Matthieu 22 à partir du verset 29. Ceux qui nous ont défendus, monde qui étaient là avant l'arrivée de Jésus-Christ, en parlant les Abraham, Isaac, Jacob, les anciens de l'Ancien Testament, est comment qui place sur et qui côté au palais et nous songez que Bible par les noms de Jésus-Christ, c'est c'est le premier entre des premiers, c'est le premier né, c'est le premier des premiers nés, c'est la prémisse. Donc, toute, toute ma faite par Jésus-Christ d'abord, et il, a, il était là depuis même avant, Abraham fut. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le premier ressuscité, ressuscité des morts avec un corps glorifié, même si nous voyons des exemples de, de résurrection eh bien avant l'Ancien Testament, mais ce n'était pas des résurrections avec des corps glorifiés. Donc, Jésus-Christ est le premier à être ressuscité avec un corps glorifié. Nous, te déjà un petit peu, dans, si nous suivons, et si nous guérons que tu nous, te un petit peu déjà lorsque Jésus-Christ t'a parlé, de, de, de est fait la première résurrection. Nous, songez que, et après et, la résurrection de Jésus-Christ, la Bible parle de nous que Jésus-Christ descend aux enfers, ou bien dans les séjour des morts, où il y a une partie du séjour des morts, ceux qui sont en enfer, et ceux qui sont au paradis. Donc, c'est ça le séjour des morts, ceux qui sont en entente, pour et, la résurrection définitive de Jésus-Christ. Donc, il y a dans le séjour des morts. Là, nous lisons, par exemple, dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 52 et 53, nous lisons ça. Lui dit, nous, par exemple, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc, il parlait de sorte de résurrection qui fait pendant la résurrection de Jésus-Christ. « Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Donc ça, c'est une première résurrection. Et Mounsao, qui ressuscitait des morts-là, il parlait nous des saints, c'est-à-dire ceux et qui étaient au service de Dieu. Et pendant des siècles des siècles, qui étaient morts, Mounsao ressuscitait. Et lorsque il ressuscitait, bien entendu, et nous connaissons que Jésus-Christ est venu monter au ciel. Donc, nous savons très certainement qu'il n'y a pas de nous voyer encore parce qu'il est déjà monté au ciel avec, avec Jésus-Christ. Alors, un grand passage dans la Bible là, qui parle donc, euh, et là, même Matthieu 22, qui parle de Jésus-Christ est descendu, descendu aux enfers. C'est-à-dire, au, au, au, pas dans l'enfer pour amener les, les captifs, les c'est-à-dire captifs. Ça, ça que moun, les gens ont amené les gens qui sont déjà perdus. Mais c'était des âmes, et qui, des saints, qui attendaient le retour de Jésus-Christ comme les anciens. Et pour libérer parce que Jésus-Christ, non seulement pas seulement pour le monde qui, qui a fini après, elle, qui peut l'accepter, mais également pour ceux qui l'ont dévancé. Et ceux qui ont été à la base de l'Évangile, qui ont propagé la parole de l'Évangile, et au risque que de leur vie. Donc Jésus-Christ est entré aux enfers à dire dans le séjour des morts parce que le séjour des morts comporte deux tableaux, une pour les damnés, dit ceux qui doivent périr comme Abraham et dans l'histoire d'Abraham et le riche et puis ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont des saints, qui servent Dieu, donc ils ont même aussi dans le séjour des morts, à dire dans le paradis. Donc histoire, Jésus-Christ c'est dans nos l'homme riche, le mauvais riche et Abraham, et il y a tout c'est dans le séjour des morts, y a une qui t'a souffri l'autre là lui-même. Qui était, bien, qui était bien heureux et après la résurrection, donc son parabole que Jésus-Christ était ballon. Bien entendu, Jésus-Christ a ramené les captifs et pour être ressuscité, et il y a eu des résurrections. Tout le monde s'est déjà monté au ciel pour aller vivre avec le Seigneur. Lorsque nous mourons ça veut dire que depuis que Jésus-Christ au, monde, dans Jésus au monde, corps arrêté est là pour le retour de Jésus-Christ, que ce corps sera ressuscité avec un corps glorieux, et, mais nomme-nous nous-mêmes, l'esprit nous, nous non, déjà monté au ciel et pour rencontrer Dieu. L'on vous pour nous parler ça dans une étude est, est plus approfondie. Là, nous venons par exemple, quelle est notre espérance C'est toujours la question que la loi répond. Là, nous venons un 1 Pierre, chapitre 1, verset 1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 par la résurrection de Jésus-Christ dans tous les morts, pour un héritage, verset clé, 1 Pierre, chapitre, verset 4, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Donc, notre héritage se trouve dans les cieux, selon ce que nous a dit l'apôtre Pierre. Nous allons poursuivre encore et avec explication et verset ça, pour nous fort reconnaître que et, et dans le livre de, de 1 Thessaloniciens 4, verset 15, il explique nous bien et quelle est cette espérance et comment que nous allons bénéficier. Il dit, nous, en il dit, nous, voici en effet ce que vous nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, on les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, bien entendu, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Alors, monde qui est répété par le salle, dit que on dit que et lorsque nous serons à la rencontre du Seigneur, mais ce n'est pas dans le ciel, mais c'est dans les airs. Et comme quoi, et donc, et notre héritage, ce n'est pas euh, dans le ciel. Bien que nous sommes diversifiés dans 1 Pierre, et chapitre 4, qui parle de, de, de notre héritage, surtout dans la cieuse. Donc, on a été vraiment clair là-dessus. Mais ce que euh, l'on doit savoir, c'est que, et dans la rencontre du Seigneur, où se trouve le Seigneur, où se trouve Jésus-Christ lorsqu'il a été ressuscité? Il est monté où? Il est monté au ciel. Et nous allons lire l'autre verset encore, et qui est plus explicite pour monter non que exagérons qui est et lorsque nous aurons ressuscité et qui est bon nous parlons En nous, il déjà 14 verset du 1er à 4, qui monter nous bien et côté et nous voilà.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 et vous en savez le chemin. » Donc, c'est ça que et, dans Jean 1er, verset 1 jusqu'à 4, montrez-nous bien, Jean 14, pardon, du, verset 1 jusqu'à 4, montrez-nous bien, et côté que nous voilà et quel est le chemin. Et, le chemin, vous le savez très bien, c'est Jésus-Christ. Et pour finir, comme nous en parlons, et, donc c'est plusieurs catégories de personnes, ça les anciens qui et, et, nous ont défensés, qui, qui étaient là avant l'arrivée de Jésus-Christ, et ceux qui sont là après Jésus-Christ, par exemple, à la venue de Jésus-Christ, qui seront enlevés dans les, ciels, dans les airs ou dans la nuit, et à la rencontre du Seigneur dans les airs, donc ceux-là seront ressuscités avec un corps glorieux et ils, seront, et ils vivront éternellement avec Jésus-Christ. Donc, ils vont vivre dans le ciel et, et après, il y aura la grande tribulation ils ne ils vont pas retourner encore sur la terre. Et puis, il y a d'autres catégories encore de personnes qui vont, héritier, qui vont hériter le, euh, le ciel. Et pendant la période de la Grande Tribulation, Cap, il y a deux phases, Nous ne parlé ça déjà, deux phases. Et une première phase, Cap, très libre. Une deuxième phase aussi, que, côté, il prend, il prend Satan, il prend l'île pour Milan, C'est à l'arrivée d'un an, de l'archange qui va se contenter de faire ce travail. Jusqu'à l'arrivée, le, le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre elle-même. Qui va instaurer son royaume sur la terre et dans la cieux. Et dans le chapitre, il y a un certain nombre de personnes et qui sont. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les 54 000 personnes qui sont des Juifs et qui vont accepter l'Évangile, qui vont accepter la parole de Dieu et qui sont au nombre des douze tribus d'Israël, 12 par 12 qui baillent, 144 000, 12 mille par 12 000, 54 000 personnes et qui vont. Euh, et prêcher l'évangile de la parole de Dieu et qui seront sacrifiés, qui seront et, décapités également. Eh bien, euh, cela là et, je ne pas mis spécial source spéciale, nous sommes à partir euh, d'Apocalypse chapitre 7, et ça continue jusqu'au euh, chapitre 14, dans la deuxième phase de la grande tribulation. Et puis, il y a aussi une grande foule également, et, que la Bible parle de et nous, et, chrétiens par exemple, qui partent. Et, participer à la première résurrection et à l'enlèvement de l'église, eh bien, mon il va prêcher par un ange, et puis, dans ça, le convertir, il va accepter Jésus-Christ, il va adorer la bête et la marque de la bête, et même si il va persécuter énormément, même mon ça aussi, il va gagner au ciel également, ou bien au salut de Dieu, qui parle et gagne avec le royaume non, qui parle dans le ciel et sur la terre. Parce Et à la fin de la tribulation, Jésus-Christ a prétendu pour enchaîner Satan, et tout nous monde savons pas avec Jésus-Christ pendant un règne de mille ans. Et après, un règne de mille ans, Jésus-Christ va instauré son royaume sur la terre, et, et sur la terre et comme au ciel. Donc c'est pour ça et la Bible nous dit dans sa prière, et il dit nous disons que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Donc, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Comme nous, euh, et ceux qui sont ressuscités, euh, la résurrection ne se fera pas un corps glorifié, un corps incorruptible, et un corps sans péché. Donc, vous serez comme des anges, vous aurez un corps spirituel. Donc il n'y aura pas vraiment de, euh, de la notion du temps. C'est-à-dire que euh, le monde, c'est comme un ange. On doit pas être là d'un moment à l'autre, et après, les montées au ciel, ou pas même, moelle. Donc, il n'y aura pas vraiment de, de, de, de difficulté pour nous monter au ciel, si par exemple, nous voulait aller au ciel avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, Jésus notre Seigneur, sera constamment avec nous. Donc, pas pas bien, on, on sort de oui, de, de, on sait une portion qui est dans le ciel, on sait une portion qui est sur la terre. Donc, et, donc, avec le corps, ça, que nous avons avec l'esprit, ça, qui parle permettre, qui parle animer nous, vivre, vivant, c'est peut-être et Jésus-Christ dit non, lorsque tu es venu sur la terre, il dit non, pas intéresser les choses terrestres, mais surtout et, les choses et, qui vivent dans le ciel. Notre héritage c'est dans le ciel que est lié, donc c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous devons espérer, espérer à ceux de l'esprit, ceux qui sont... Et, qui appartiennent à Dieu réellement. Donc, voilà, c'est pour ça que nous devons avoir cette espérance, espérance vivante, espérance avec une résurrection, une résurrection qui peut être encore glorieuse. Peut-être bien que nous avons ces petits passages, nous ne pouvons pas comprendre, dans ce que nous nous allons aller assez vite, mais c'est pour te montrer, prends cet exemple, que et, non, vous, vous êtes appelés à hériter le royaume des cieux. Quand je dis le royaume des cieux, ça veut dire l'ensemble du monde entier. Tout, tout ce que Dieu a créé n'a bénéficié également, c'est par une pension portion, que ce soit la terre. La terre sera plus grande, plus vaste, et capable de, de recevoir des millions et des millions d'hommes qui seront sauvés. Et, et puis, le ciel également, il n'y aura pas de, de point de passage entre la terre et le ciel, donc les hommes qui sont avec Jésus-Christ, les chrétiens, et qui vont adorer notre grand Seigneur Dieu. Donc, il n'y aura pas de rupture entre Dieu et nous. Donc nous serons toujours avec lui pour l'adorer et pour vivre la félicité éternelle, le bonheur éternel. Merci que vous êtes avec nous. Nous espérons que ça à ça bien dans Donc, n'appréciez pas pour d'autres leçons. Et si on est capable d'édifier. Si vous aimez ça, et vous un like, bah non, et et puis abonnez à la chaîne là. Capable vous capable pouvez pas de intéressé, voyez plus vidéos, faire plus études encore avec vous, d'anticuser avec, avec sur la Bible. Merci à tous.